Vous ne sauriez pas comment puis-je me rendre à l'avenue Saint-Maurice s'il vous plaît Si, il y a un bus qui part toutes les heures, vous pouvez le prendre de l'arrêt de bus B qui se trouve juste là, son numéro est 23. Et pour le prix du ticket, vous avez une idée Ça coûte 5 euros pour toute la ligne, si vous vous abonnez pour la semaine cela coûte 12 euros. Et je peux faire tous les allers-retours que je veux Effectivement, pendant une semaine. Super, je vais prendre la carte d'abonnement pour une semaine. Merci infiniment pour votre aide. Y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.